Comment calculer la valeur nette comptable Et surtout, à quoi ça sert de connaître la valeur nette comptable Bonjour à tous, ici Damien Lamy, je suis votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va voir la notion de valeur nette comptable, et à quoi ça sert de maîtriser cette notion dans vos investissements immobiliers. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Donc la valeur nette comptable, ça va vous servir à un moment selon, euh, votre, euh, selon votre choix de, de fiscalité. Alors, quand on parle de valeur nette comptable, il va falloir d'abord parler d'amortissement. Donc, on va amortir le bien immobilier, un bien immobilier. Et euh, comment ça se passe par rapport à cet amortissement-là cet amortissement On va avoir une partie du terrain qui n'est pas amortissable. Donc, prenons un exemple d'un un, prix d'acquisition d'un appartement à 100 000 euros. Vous allez retirer environ 15 pour le terrain. Il va rester 85 donc sur, ces, sur les 85 000 euros, on va pouvoir, par exemple, si vous êtes en location meublée non professionnelle, les amortir. Du coup, chaque année, vous allez amortir une partie, disons, environ 85 000 euros divisé par 30. Donc un trentième de 85 000 euros sera amorti chaque année. Donc, au bout d'un certain nombre d'années, vous aurez amorti, disons, 10 000 euros. La valeur nette comptable sera égale au prix d'acquisition moins la valeur des amortissements. Du coup, si vous avez acquis à 100 000 euros et que vous avez une amorti 10 000 euros, alors la valeur nette comptable sera égale à 90 000 euros. L'impact, il est important de connaître cette valeur nette comptable. Pourquoi Dans le cas du LMNP, vous avez la possibilité d'avoir des amortissements qui est normalement plutôt réservés au monde des sociétés. Par contre, vous avez une fiscalité des particuliers. Ce qui fait que la valeur nette comptable est égal pendant toute la durée à la valeur d'acquisition. Du coup, il n'y a pas d'impact sur l'amortissement. Valeur d'acquisition égale valeur nette comptable. Mais si c'est une, une sorte d'anomalie dans, la, dans, la, dans la, le statut de professionnel, le statut de, de société, alors qu'est-ce qui va se passer Le prix d'acquisition, la valeur nette comptable va être égale au prix d'acquisition, moins euh, les amortissements. Du coup, votre bien immobilier qui valait 100 000 euros, la valeur nette comptable, si vous avez amorti 10 000 euros, va être de 90 000 euros. Et c'est ces, à partir de ces 90 000 euros qu'on va calculer la plus-value immobilière et que vous allez avoir l'impôt sur la plus-value immobilière. C'est-à-dire que un, un bien immobilier que vous allez tenir 30 ans, fiscalement, à la fin, au bout de 30 ans, il vaudra 0 euros C'est-à-dire que vous l'avez eu à 100 000 euros, vous aurez amorti, la totalité du bien immobilier. Du coup, à la fin, vous aurez amorti 85 000 euros, vous aurez une valeur de 15 000 euros, et du coup, si vous revendez au même prix de 100 000 euros, vous aurez une, une, un impôt sur la plus-value, une plus-value qui sera comptabilisée à 85 000 euros, un impôt sur la plus-value de 85 000 euros. Ce qui peut paraître énorme. Mais pendant toute la durée, vous aurez eu un amortissement qui vous aura euh, permis de diminuer, de, de, de gérer votre fiscalité. En fait, la, la, jouer avec la valeur nette comptable va vous permettre de payer la fiscalité au moment où vous êtes capable de le payer. En sortie de projet, vous allez payer de la fiscalité mais sur de l'argent vous allez récupérer et à contrario, vous aurez eu du cash tous les, tous les mois, tous les mois, tous les ans pour pouvoir réinvestir, etc. Donc, vous voyez la valeur nette comptable comme une, une, une notion à maîtriser vraiment parce qu'il ne s'agit pas de dire « je ne paye pas d'impôts pendant des années », il s'agit de comprendre le mécanisme de valeur nette comptable pour voir qu'à un moment vous allez payer une imposition ça va se jouer sur la plus-value et vous allez payer un impôt sur la plus-value à un certain moment mais à un moment où vous aurez les capacités de les payer et au lieu de récupérer 100 000 euros vous allez récupérer 75 000 euros plus alors oui ça fera mal il y aura une douleur de payer 25 000 euros 30 000 euros d'impôt sur la plus-value mais n'oubliez pas que grâce c'est qu'un différé d'imposition que vous n'aurez pas payé pendant vos 30 ans de détention. J'espère que c'est plus clair pour vous, euh, cette notion de valeur nette comptable. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous demander de la liker, de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao